Salut, aujourd'hui, on parle de motivation. J'aime bien le titre motivation. Si on prend motivation, motive, action, par contre, on fait un parallèle, ça prend tout son sens. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'activer la cloche sous l'écran pour rester au courant des dernières nouveautés, de liker cette vidéo, quelque part aussi encore, et de partager si le cœur t'en dit. Alors, on y va! Si je prends le rythme de ma voix comme ça, puis je te dis « good, je suis motivé », est-ce que ça t'encourage, est-ce que ça te motive, est-ce que ça vient te chercher? La réponse, c'est non, c'est bien évident. Mais si je te parle, aujourd'hui on parle d'une vidéo qui va parler de motivation, euh, reste à l'écoute, sois attentif, tu vas voir, ça peut grandement améliorer ta business. Voyez-vous le ton, la posture euh, L'assurance aussi que, que je dégage par rapport à ça, le fait d'être en action, le fait d'être motivé va venir vraiment t'aider à réaliser beaucoup plus dans ta propre business. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il est plus facile, du moins en apparence, pour certaines personnes, d'être motivées, puis pourtant, il y en a d'autres que c'est un combat éternel? Certains de vos congénères, ben, semblent toujours allumés, pimpants, énergisés, en action, et vous dites, « Bon Dieu, mais ben, qu'est-ce qu'ils mangent pour être... Euh, » aussi en forme ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pour être si motivés ou ce qui tire cette énergie qui semble inépuisable? Permets-moi de te partager un grand secret avec toi, c'est que les gens motivés dépensent beaucoup moins d'énergie que ceux qui ne le sont pas. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que lorsque tu n'es pas en action, et que tu lésines, tu paresses, peu importe comment tu appelles ça, bien, tu demeures presque toujours dans un, épuisement, euh, dans un état d'épuisement euh, complet. La vérité, c'est que je dois en tout temps choisir et créer ma propre réalité. Choisir à ce qu'on pense. Appelons ça de l'hypnose positive, si vous voulez. Le point est que ton esprit sera toujours accaparé ou monopolisé par une réalité que tu as choisie. Il ne s'agit pas de créer une fausse vérité ou un monde utopique, mais plutôt de réaliser que... Malgré les embûches et les difficultés personnelles, émotives ou financières que vous pouvez éprouver, toi seul peut déterminer comment est-ce que tu réagis à ce que la vie t'envoie, soit de rester sur les échecs ou les déceptions du passé ou de créer une nouvelle possibilité pour ton futur immédiat. En optant pour une visualisation puissante, positive, vous choisissez de créer et de mettre en place un processus rempli de possibilités. C'est ça qui va venir vous stimuler et qui vous motive à aller de l'avant et à être en action. De plus, il est important que vous soyez en action, c'est-à-dire de poser des actes aussi petits et grands soient-ils, et ce, à tous les jours, qui vous rapprochent de ce que vous désirez, Obtenir comme futur. D'un autre opposé, l'inaction, la procrastination est ce qui tue et paralyse. C'est incroyable de constater que les changements presque immédiats lorsque les gens se mettent en action, Nous, on est en mesure d'observer à l'intérieur de quelques semaines un changement d'attitude, une augmentation euh, des ventes, euh, une augmentation du développement de produits. Euh, de la créativité même, et de noter un changement dans la démarche des gens. Faites le choix d'être en action. Pour ce, je vous invite à créer un nouvel horaire avec des tâches reliées à votre entreprise Amazon. Vous auriez eu la tâche un peu plus facile si vous deveniez étudiant de la formation Amazon Be Wild and Free. On a préparé une belle liste avec une cinquantaine de tâches à faire. Le but est de toujours leur faciliter la vie d'entrepreneurs. Vous pouvez avoir toutes les informations sur www.formationamazon.com et je vais vous laisser aussi un lien pour le cours d'initiation pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous regardent ou qui voudraient se lancer dans l'aventure Amazon. Sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine!